Bonjour, je m'appelle Achille Merzoug et euh, du coup je me suis inscrit dans ce projet parce que euh, je voulais à la fois faire quelque chose de concret pour mon projet et aussi parce que j'étais attiré par l'antiquité et l'aspect historique euh, euh, qui, qui est derrière euh, ce projet. Uh, hi, so my name is uh, et Merzoug and uh, I registered to that project because uh, I was interested in uh, history and I wanted to uh, uh, something concrete to, to relax. En simplement faisant tourner uh... Bon, l'un ou l'autre hein, ou les deux euh, variaient, On les fait tourner et les chevaux, bon, on le met légèrement en tension. C'est Un petit peu comme euh, vous avez dû faire ça déjà avec des élastiques. Là, vous faites tourner votre élastique et puis vous mettez un stylo là. Bonjour, c'est Colin Abonné euh, et je travaille sur ce projet car je suis intéressé par la diversité des acteurs mis en jeu. Hi, I'm Colin Abonné uh, and I wanted to work on this project uh, to work with as many actors as possible. Merci. Bonjour, là, ça. moi je m'appelle Arthur Floy et j'ai choisi de travailler de travailler sur ce projet de baliste parce que je suis intéressé par à la fois l'aspect historique que j'ai envie de découvrir et le fait de travailler sur quelque chose de concret, de palpable, de pouvoir voir quelque chose de mécanique en mouvement. Je trouve ça intéressant de de, de travailler sur sur ce sujet-là. Euh, hi, my name is Arthur. Uh, I'm, uh... Je vais travailler sur ce projet de ballistes parce que je suis intéressé à travailler sur quelque chose de concret, un piste mécanique. Et j'aimerais découvrir cet aspect historique que je n'ai pas déjà. Et j'aimerais découvrir de nouvelles choses. Bye! <laughs> en partant du principe qu'on projette notre boulet à telle distance, il peut revenir euh, au trou nécessaire sur chaque, euh, chaque brin. Oui, alors... sans comparer avec les tendons, alors juste avec nos cordes de raquettes. Oui, oui, ça peut, ça peut s'essayer. Mais... Euh, le souci, c'est euh, comment euh, disons, ramener la, la longueur de projection, comment la relier euh, en gros euh, à votre coupe de torsion. Alors bonjour, je m'appelle Antoine Blachier, donc euh, moi voilà, j'ai pris ce projet, j'ai choisi ce projet parce que l'aspect historique m'intéresse vraiment et aussi j'adore tout ce qui est l'aspect euh, concret de ce projet, c'est quelque chose qui est vraiment palpable. Bonjour, uh, hello my name is Antoine Blachier and j'ai uh, choisi chosen this project because I'm really interested by uh, the les historical aspects and uh that's why um, this, pro this project it's really interested me interesting me. Bonjour, je m'appelle Daniel Ogiski. Alors moi j'adore euh, l'histoire et euh, pouvoir recréer concrètement une arme euh, qui a servi euh, historiquement, ça m'a beaucoup intéressé. Hello, my name is Daniel Ogievski. Um, I always been interested in history uh, and uh, the Roman one. And uh, um, to be able to recreate a weapon from uh, these times is uh, very interesting for me. So I chose this project. Bonjour, alors moi c'est Matteo Appio, donc moi je suis inscrit à ce projet parce que, ben, comme tout le monde, j'étais vachement intéressé par l'histoire romaine un peu plus jeune et du coup ça m'a permis de replonger dedans. Et euh, pareil, je trouve ça super intéressant de créer vraiment euh, quelque chose de, de concret et de voir l'aboutissement de ce qu'on a, qu a pu faire. Uh, hello, my name is uh, Matteo Appio and uh, I joined this project because uh, I uh, loved uh, Roman uh, history when I was younger and uh, so I want to... To work on it, and uh, I also find uh, this project very uh, interesting, and uh, I want to see the the end and the the the yes the conc the conclusion of this project.